On est à dit. Oh! patron, là Ben! C'est bon, c'est là. Amène les vis. Apporte-moi le vis, Apporte vis j'ai dit. Hein? Tu as déjà dépensé les sous. Tu as payé avec ça. Je suis le seul volet Je le seul volet ici. Pour suis Je suis le seul volet ici. Je le ici. Je le Je ici. Ce que tu fais là c'est bien. Hein? Tu ne parles pas, c'est toi qui mange Haricot. Hey. Ah. Vous avez encore recommencé. Vous avez encore recommencé. C'est le seul que j'ai trouvé là-bas. C'est le seul qui reste. Qui a pris mes bas Je veux retrouver ça tout de suite. Je veux retrouver mes bas tout de suite. Bah, assez assez pardon hey, mais filles quand vous êtes à bout d'accord mais quand vous êtes à bout d'accord mais regardez les filles nous il a dit pardon pardon moi j'ai rien volé pardon j'ai rien volé moi je ne vole pas vous me connaissez je ne vole pas pardon tu me connais non je ne vole pas non Donc c'est toi qui a volé ça pardon quand vous n'êtes pas là il y a quelqu'un qui a mené il a, ça à là, il a dit de vous remettre ça, c'est le début que vous avez fait pour une entreprise là Ils m'ont il dit de vous, de vous remettre ça, c'est ça patron Théo, allez ici, bah, bah, là, nous allons gérer ça publiquement Attends, je... Attends, moi je ne vole pas, je bloque, moi, je... même comme ah. tu disais que je ne vole pas non, donc j'ai oui. à voler non Mais parle. Quand je parle, tu ne parles pas. Quand je parle, tu te tais. Tu as compris. Parce que tu parles, tu discute. Parce que tu parles, parles. Parce que tu parles, comme ça, tu viens me ruiner, dans mon âme. Chaque fois, c'est toi qui prends les choses, tu vas vendre. Tu prends les choses. C'est quel problème Quel péché est-ce qu'on a eu à ton égard Depuis là, je ne vole plus. Je ne vole plus. Donc c'est ça. Tu as volé. Au moins c'était ton habitude. Tu as dit que ton... nous. Et donc c'est un le gouvernement mais. Cette fois-ci, c'est toi qui as pris. Et pas je vais retrouver. Sinon, je vais te détruire la main. Je vais te détruire la main. Il faut dire la vérité. Patron, je ne vole plus, non C'est quoi le problème Vous allez de taire, non hein? C'est ça que j'ai fait. Patron, j'ai rien volé, Tu es un avec ça Ça signifie oui, Patron, vous êtes plus gênant que moi, non Patron, il y non Vas-y, on va. Patron, tu trop volé faut la vérité c'est toi qui a volé non c'est toi qui a volé mais ça à la fois derrière c'est toi qui a volé mais ça à la fois patron mais tu des moi aussi je pleure peux même pleurer au dissant, toi, je vais te taper, je sais que c'est pas Patron oh Patron, ma vie, c'est Patron, Patron Patron Tu as fini de pleurer Tu as fini Qui oh Bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Ouais. Oui. Je suis Ça oh. hein? euh, va. Ça va. Ça va. Ça Un quoi Oui. va. Partir, on va. Tu veux quoi Patron Tu veux quoi là Hein Patron Allez À genoux Qu'est-ce que tu fais comme ça Mon PDG Inès C'est pas vrai Mais tu fais quoi ici Hein Inès, tu sais oui, que je t'aime. Moi, même je sais que tu m'aimes avec tout ce que tu me fais là. Franchement, Inès, je, je veux, tu cha tu veux changer ta vie, Inès. Je hum? veux changer ta vie. Ça va me faire beaucoup de plaisir. Je veux te faire visiter mon accord. Wow. Tu veux t'ouvrir une grande boutique. Oh. À, Cotonou, à Cotonou, tu seras la meilleure Fondeuse à Cotonou ici. C'est toujours là. Hein. Je suis tellement heureuse. Oh, franchement, j'ai réussi. Tu me fais ça là. Non, t es, t es, dans ton village, je veux que tu une belle villa dans ton village ah, ah, Laisse, Tout ça, c tout le mérite, c'est pour toi Inès yes. Tout le mérite Je t'aime je t'aime trop aussi, franchement je t'aime beaucoup Inès t'inquiète pas, hein. il faut prendre ce, ce petit dîner ah. là Tu vas ah. juste prendre des snookés avec Merci chérie Merci. Non, tu n'as pas besoin de me remercier bon. Non, c'est pour toi Je veux je Dieu déposer toute ma vie sur toi Tout mon argent sur toi ma chérie C'est pour Inès, t'inquiète pas tu mérites bien plus ça, donc je vais te demander à partir. Je ne sais pas tu croyais quoi. Mais je ne suis pas vitrier je suis un peu déjà ici.